Euh, moi, Ce qui me motive à travailler, c'est le côté humain, d'être avec euh, des personnes de différents horizons. Euh, dans notre boulangerie, on a différentes nationalités aussi, ça permet de favoriser les échanges. Et puis ce que j'aime aussi, ben, c'est de fabriquer euh, des produits euh, alimentaires euh, destinés à la consommation euh, des clients chez Migros. Alors, je travaille chez Jova parce que j'ai effectué ici même mon apprentissage de technologue en or alimentaire. Euh, par la suite, bah, j'ai effectué euh, des études, j'ai fait une maturité ainsi qu'une école d'ingénieur. Euh, ceci m'a permis aussi de trouver rapidement du travail chez Jova et de pouvoir commencer assez rapidement dans la vie professionnelle active. Euh, C'est une entreprise qui offre euh, aux jeunes vraiment des, des bonnes perspectives. Professionnel. Alors, l'ambiance, c'est une super ambiance de travail chez nous, euh, chez Jova. Euh, on a un bon mix au niveau des compétences. On a des personnes qui ont justement le, le CFC de boulanger, on a des personnes qui ont un CFC de technologue, d'opérateur sur machine automatisée. On a aussi du personnel qui est, qui est non qualifié, qui a appris aussi sur le tas avec les années d'expérience. Et puis, tout ça, ben, finalement, euh, se marie bien ensemble en fait on arrive à vraiment attirer le meilleur de chacun. Je pense que le fait de, aussi de travailler chez Migro, c'est quelque chose où on, on travaille presque comme dans une famille en fait. Et on est attaché aux valeurs euh, que porte la Migro. Et puis après, il y a aussi d'autres possibilités. C'est clair qu'on peut travailler chez Jova, on peut aussi travailler dans d'autres M industries. Je pense notamment à APRO, BINA, Bischof etc.